Ah, je, je crois que tu l'as comparé à celui, euh, celui d'une jeune femme, malheureusement, dont je n'ai pas les attraits, et résultat, l'écart de somme fait ouais. que... Tu vois, Il y a trois fois plus que toi. Donc tu es, trois et demi, tu es trois fois et demi, moins euh, pertinent, évidemment, euh, moins cultivé et moins intéressant. Ah, C'est ah, bah logique. Mais... logique. Ah, ah, ah. Ah, Pierre-Yves, Rougeron, Le Cercle Aristote sont des noms qui vous sont désormais familiers si vous suivez la chaîne depuis... Au moins un mois c'est un hype autour de sa venue euh, qui est tout à fait involontaire de ma part euh, je voulais vous diffuser cet entretien bien avant on a perdu les bandes enfin le réalisateur qui s'était gentiment proposé de le faire pour nous a perdu la bande vidéo euh, pierre yves a gentiment très gentiment avec beaucoup de souplesse et de flexibilité pour quelqu'un que l'on me présentait comme rigide arrogant plein de morgue pierre yves Rougeron donc à accepté gentiment de refaire l'interview et euh, cette fois-ci dans ses euh, quartiers avec son son équipe. Euh, plusieurs petites choses avant de vous euh, laisser les images, avant de vous de nous déménager de mon bureau au sien. Euh, alors vous remarquerez d'abord que j'ai l'air tout petit sur la vidéo. On n'était pas sur les mêmes chaises, donc on ne s'en est pas rendu compte, bah, à l'image vous allez voir c'est un, un petit peu grotesque, euh, non non, je, je, je ne suis pas petit, j'ai tous les, tous les autres défauts du monde que vous voulez, mais pas, pas celui-ci, je fais 1m94. Deuxièmement, euh, Black Friday arrive, donc on va euh, casser la boutique encore un petit peu plus que ce n'était le cas pour Halloween. Et pour être prévenu 48 heures avant les autres, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous abonner à la newsletter. C'est en étant abonné à ma newsletter que vous serez prévenu des offres Black Friday 48 heures avant les autres, je le répète. Le lien est ci-dessous. Et euh, dernière chose... Avant-dernière chose, je dis bonjour aux trois nouveaux VIP de la semaine, euh, Jean-Luc Fulgence et, euh, alors le dernier n'a pas encore appelé, et son mail est très générique, donc je ne, je ne devine pas son prénom, il a un mail euh, blabla, everywhere, anywhere, donc « cher nouveau VIP ». Euh, Livre-toi à la coutume de te présenter en m'appelant directement au téléphone. Je te salue quand même. Euh, nous allons désormais euh, rendre régulière cette coutume de saluer les nouveaux. Il n'y a pas de raison. Et pour finir, oui, alors, je... Jouons avec, euh, alors je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos, mais j'ai envie de jouer à comprendre l'algorithme YouTube qui s'est un petit peu fâché contre ma chaîne, euh, selon moi, sans raison, puisque nous étions le mois dernier euh, sur des pics d'abonnements journaliers à, à plusieurs centaines d'abonnés, entre 100 et jusqu'à 400, 500, 600 au moment de l'affaire belle Ménoire, hein, noire cette vidéo qui m'a valu l'aigreur, l'acrimonie d'une certaine communauté. Et euh, depuis quelques jours, euh, l'algorithme a décidé de nous virer des abonnés ou de nous faire du moins 3, du 5, du 10, du 11 abonnés par jour, ce qui n'est pas du tout compatible et normal par rapport à une chaîne de, de près de 50 000 abonnés. Donc, afin de me permettre... J'en ai discuté avec Coach YouTube, nos opinions divergent sur le sujet. Afin de me permettre d'infirmer ou de confirmer la thèse selon laquelle ma chaîne aurait un malus euh, euh, interne à YouTube, selon laquelle on aurait été classé peut-être euh, pas assez euh, bien pensant, progressiste, inclusif, libertaire ou féministe, on va faire des jeux. C'est-à-dire qu'à chaque, chaque vidéo, je vous demanderai de vous livrer à un défi très simple, totalement gratuit pour vous, mais qui me permettra, moi, en regardant les stats, de comprendre, de rebrancher mon cerveau ingénieur et de débrancher le cerveau sociologue, et d'essayer de comprendre, un, si l'algorithme nous a malusé et deux, euh, comment euh, il fonctionne clairement, parce que j'en ai un petit peu marre de jeter euh, comme ça des centaines d'heures de contenu dans, dans, dans, dans l'air en attendant que des miettes retombent, on devrait être à 80-100 000 abonnés, euh, ce n'est pas encore le cas, on sera, on sera à 50 à la fin de l'année je l'espère, donc le... L'unique petit défi du jour que je vous demande. Je voudrais que 200, 200 d'entre vous s'abonnent aujourd'hui. Vous, vous serez plusieurs milliers à regarder cette vidéo sans être abonné à la chaîne car le, la, le flux, hein, euh, l'algorithme invisible, le, la, la main divine, l'ombre divine qui plane au-dessus de nos têtes vous font remonter mes contenus régulièrement. Vous trouvez que ce n'est pas la peine de vous abonner. Je vous demande simplement comme un jeu, comme un exo, pour me montrer... Pour infirmer ou confirmer ma thèse, de cliquer sur le bouton abonner. Vous pourrez toujours vous désabonner dans quelques vidéos si vous vous faites chier. Tentons juste de percer à jour les secrets de l'algorithme. Alors, qui présente qui euh, Je ne suis pas chez moi, tu n'es pas chez toi, bon... Euh... Contexte spatio-temporel, comme dit l'humoriste, on s'en fout, hein, sur Internet, le temps n'a pas d'importance. Alors, Pierre-Yves Rougeron, je vous dois des excuses, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, euh, pas forcément tant en vidéo que dans les petits... Euh, j'ai instauré la mode des posts. Vous savez, entre deux publications vidéo, je vous mets un post en texte avec une image, dans lequel je vous ai annoncé Pierre-Yves à plusieurs reprises et ils vous m'avaient reproché de ne de vous l'avoir fait à l'envers, de ne jamais vous l'avoir diffusé. Alors vous avez raison, je vous l'ai fait à l'envers, mais c'est pas ma faute, c'est parce qu'on me l'a fait à l'envers. Tu es témoin qu'on a déjà enregistré cette interview, que le réalisateur a quelques petits problèmes, avait, je pense qu'il a toujours quelques petits problèmes de rangement chez lui, et la carte mémoire contenant le son, euh, on ne sait pas si les souris l'ont bouffé, en tout cas on n'avait pas de son. Donc, euh, j'ai pensé que notre seule faciès, euh, sans nos dires, euh, vous intéresserait pas beaucoup sur une durée de 30 minutes, et donc je, je vous ai épargné euh, la, la version Rougeron-Edouard en film muet. Aujourd'hui, on espérera avoir le son et l'image. Euh, bonjour Pierre-Yves, bienvenue chez toi, chez ton clan, voilà. chez ta meute, chez ton groupe. Alors, je euh, rappelle que le principe de ces rencontres avec des interviews euh, avec des, des invités euh, exo entre guillemets, mais bon, avec un fond de ligne commun, euh, ces interviews reposent sur trois euh, questions qui sont identiques toute l'année. Euh, la première, ce sont, vous savez, vous connaissez, vous connaissez mon, vous connaissez la, la, la posture idéologique d'une de, de mes, de mes euh, gourous. Jean-Marc Jancovici qui dit « L'importance des informations est inversement proportionnelle à la place qu'elles ont dans, dans, dans le journal. » C'est-à-dire qu'en général, ce qui fait deux lignes est, est, est 5, 10, 20 fois plus important que ce qui fait le, le, le, la une. Alors ça n'échappe pas en ce, en ce moment, euh, au vu de ce que j'ai des, des titres des journaux ce matin. Donc, euh, premier première exercice euh, dialectique entre nous, listé les enjeux indépendamment de ce dont on vous bourre l'esprit à travers les médias, ce que mon invité considère comme étant les grandes lignes de fracture, les grandes lignes de lecture, la grille de lecture du monde contemporain. Deuxièmement, après les avoir balayés comme ça, de façon un peu, un peu scolaire pour se délier un peu la langue, on les articule, on les hiérarchise et il m'explique en quoi celui ou ceux qu'il estime être les plus importants éclairent les autres. Et troisièmement, dans la partie que, dont je, que je suis assez fier d'appeler Délit d'initié, il illustre par une de ses anecdotes personnelles ou professionnelles, Alors, qui un licenciement, qui un livre, qui a... quelle que soit l'anecdote, la fracture dans son parcours, il en choisit une qui lui permette d'illustrer un de ses concepts parce qu'il l'a vécu un peu dans sa dans sa dans, dans sa chair quoi. Passer du concept au concept incarné comme disent les textes sacrés. Euh, c'est ton expression, ça, Pierre-Yves. Tu n'es pas, euh, pas encore réveillé. <rire> Alors, première de mes trois euh, petites questions les euh, enjeux. Donc, aujourd'hui, si à lire les médias généralistes, l'enjeu de la Ve République, c'est euh, Mélenchon chez le juge. En deuxièmement, ça doit être, euh, je ne sais pas quoi, un flic par synagogue. Et euh, en trois, euh, le, prix, le prix de l'essence. Bon, ça, donc on, on s'en fout. Un de... peu de choses près. Euh, selon toi, euh, qu'est-ce qui se passe Quels enjeux éclairent la situation de merdoiement de la France actuelle Alors, pour moi, tu as trois, euh, trois facteurs si, euh, systémiques pour ce qui est de la, si, de la situation française. Premièrement, tu as la double guerre civile froide qui est en cours, donc par ce, enfin, la triple guerre civile froide qui est en cours, Centre-périphérie, c'est-à-dire que tu as des villes qui sont en train d'essayer de larguer les espaces qui les nourrissent, donc le périurbain, la fameuse France périphérique, quand bien même celle-ci est plus peuplée que le cœur des villes. Qui les nourrissent économiquement ou qui, qu les, est, nourrissent qui les nourrissent au, au premier degré au, Qui les nourrissent au premier degré, d'abord, et qui les nourrissent économiquement aussi. Oh. Parce que c'est cette petite classe moyenne qui va faire des enfants qui vont servir de gestionnaire à la technostructure. Le, la haute bourgeoisie euh, veut euh, la, haute, la haute bourgeoisie veut des places de rentier pour ses rejetons. D'ailleurs, qui a vu euh, Thomas Hollande Je te cite des héritiers au passage. Hein, oh. qui a vu Thomas Hollande, le fils Fabius ou autre Je pense que mis à part rentier, de toute façon, ils seront foutus de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, tant qu'à qu faire, autant aller prendre des fils de classe moyenne. Oui, enfin, Hollande pour faire plaisir à l'amicale de la bien-pensance, comme tu dis, on peut aussi mettre le fils Kadhafi dedans et tout, hein, pas, oui, tu non, ne fais pas si une si hiérarchie non, par e ethnico-religieuse. Hein. Non, non, on non, est bien d'accord. Mais si tu veux... Parce que l'amicale nous surveille. C est, c est le, oui, enfin, c'est le, le principe, si tu veux, de... de, de, de, de c'est chez kadoun que, que tu as la, la théorie de la dégénérescence en trois générations, une partie de la bourgeoisie et française, alors là, quel que soit son, son background idéologique ou, euh, ou religieux ou sociologique, dégénère pour une raison au cas simple, c'est qu'elle abuse de position de classe imméritée, et quand tu abuses de quelque chose que tu n'as pas gagné, tu finis par t'affaisser dessus. Bon, ça c'est partout, en tout temps, pour tout le monde. Donc, si tu veux, tu as cette guerre civile froide là. Tu as la guerre, elle, civile froide, d'une part du lumpen prolétariat qu'on a laissé se criminaliser, particulièrement les populations issues l'immigration. Pourquoi Parce que le pouvoir en a besoin. Déjà par qui a vu la gestion de certaines villes de banlieue parisienne, je me rappelle d'un bon petit porciné UMP qui malheureusement nous a quittés petit ange parti trop tôt, qui s'appelait Eric Raoult, euh, qui disait bien à ses administrés, c'est le dealer de porte-cochère ou moi. Donc euh, réalisez-moi, c'est le seul moyen. En réalité, il y avait une, une sorte de co-gestion municipale comme me, me l'avait dit un jour euh, Xavier Lemoine maire de Montfermeil, euh, ma ville est calme, l'imam et le dealer s'entendent plutôt bien en ce moment. Donc, si tu veux, gestion municipale. Et tu as une troisième guerre civile froide qui, elle, est la plus, je pense, la plus grave et celle qui aura le plus de conséquences. On hiérarchise pas trop pour l'instant, on balaye. Non, non, non, mais si tu veux, c'est un seul et même phénomène. De triple... ça, c'est le... le... le... le... Enfin c'est le troisième enjeu, enfin, c'est l'un des plus gros enjeux, si tu veux, qui est qu'une partie de l'élite est en guerre avec la population. Pour l'instant, l'inverse n'est pas vrai. Ce qu'on appelle populisme, qui est une réaction, si tu veux, euh, euh, c'est une réaction du globule blanc, quoi, c'est une, une défense du corps, euh, quasiment automatique, tu vois, c'est même pas verbalisé, c'est pas théorisé, euh, si tu veux, c'est une réaction d'autodéfense alors qu'il suffit d'ailleurs de regarder Emmanuel Macron qui, contrairement à tous les siens, a beaucoup de mal à cacher son mépris derrière ses dents pour se voir ce qu'une partie de, de l'élite entend faire de la population ça c'est l'un des vrais enjeux pour la France bien plus grave que Mélenchon chez le juge pour à peine trois députés au Parlement européen tu en as un second qui est lié c'est que la pire des choses que c'est que, si dieux c'est que pour faire perdurer sa domination, l'élite, ça c'est le deuxième, à mon avis, grand enjeu, a mis à sac l'école républicaine, parce que l'école républicaine, quoi qu'on pense d'elle était arrivée arrivé à des résultats. Je vais te donner un exemple très simple. Il y avait en 1967, à peu de choses près, 30% de fils d'ouvriers à l'ENA, mais c'était parallèle à Normal Sup, à Polytechnique. Aujourd'hui, tu as moins de 10% de fils de classe moyenne dans la plupart de ces écoles. Donc si tu veux... Tu la haute bourgeoisie a fait en sorte de foutre en l'air un système scolaire qui était à la fois égalitaire et élitiste. Pourquoi Pour réserver euh, les postes à responsabilité à ces rejetons en, si tu veux, court-circuitant 90% des lycées de France. Et résultat, par exemple, pour faire Normal Sup, aujourd'hui, il y a moins de 10 lycées qui sont... Euh, qui envoient leurs élèves à Normale Sup. Même chose pour Poly, même chose pour, pour les autres. Et tu as à mon avis, la summa-division, c'est-à-dire l'enjeu des enjeux, qui est que si tout ça était possible, si tu veux, euh, à la fois euh, l'humiliation du peuple français, sa substitution culturelle dans un certain nombre de parts de notre territoire, et autres, c'est qu'avant tout, on leur a enlevé la puissance des puissances, la faculté des facultés, qui est la souveraineté c'est, euh, je dis pas, si tu veux... Le, tu, tu connais l'UPR Si tu veux, alors maintenant, il paraît qu'ils en ont fait une deuxième avec un mec qui passe derrière dans les chutes et qui dit « Est-ce que tu veux que marche ?» Mais, donc, le, alors maintenant, tout le monde connaît l'UPR. Maintenant, ils sont passés sur TF1, ça y est. C'est grâce le, au fils Enthoven. Si, si tu veux, les voix de l'histoire sont parfois bizarres, tu vois. Donc, le... Pourquoi C'est pas de, de, si tu veux, de psalmodier « souveraineté, souveraineté, souveraineté ». Moi, quand les gens m'écrivent, c'est parce que, si tu veux, le, la capacité d'attention et de compréhension est quand même en train de s'effondrer. Merci Pierre-Yves, je le, passe mon temps de répéter. le répéter. Les mecs te disent « mais non, euh, ce qui compte, c'est euh, l'identité, il faut qu'on qu qu qu perdure tel qu'on est ». Alors, premièrement, perdurer tel qu'on est face à un futur euh, chaotique, c'est pas, pas le bon plan. Il faut être plus que ce qu'on est pour, sur, pour survivre à ce qui va nous arriver dans la gueule, déjà, et d'une. Mais deuxièmement, moi c'est ce que j'ai toujours dit, tout... les, ceux qu'on appelle les souverainistes, on les est comme ça pour aller vite, sont des gens qui sont en réalité plus identitaires que les autres, parce qu'ils veulent une identité en acte. Si tu veux, quand tu dis, quand tu es dans la phrase « je suis chez moi » et uniquement ça, ben, tu es dans la posture d'un Indien de réserve. Géronimo aussi, il était chez lui. Ça lui a fait une belle jambe à la fin. Bon, donc si tu veux, d'ailleurs, tous les peuples qui ont persévéré dans leur identité sous la forme diasporique, euh, de quoi rêvent-ils De quoi ont on rêvé euh, les juifs avant la création d'Israël De quoi euh, rêvent les Kurdes etc. De quoi même, euh, là pour le coup, à une échelle beaucoup moins intéri euh, intériorisée, même le, les Pachtouns, qui sont un grand peuple qui est éclaté entre différents états, de quoi rêve-t-il de liberté Et d'une nation euh, homogène racialement aussi, pour les peuples que tu as cités, non Si tu veux, pour, pour certains d'entre eux, pour, pour les Kurdes, c'est beaucoup moins vrai, parce que qu ils sont mis à part le fait de se dire Kurdes, ils n'ont pas grand-chose en commun. Oui, eux, c'est un peu différent, différent. ils sont un peu démunis de tout. Voilà, mais si tu veux, le, sinon, bah, l'identité s'étiole. L'identité s'étiole, euh, maintenir un être qui ne pourra pas s'incarner dans l'avenir, à quoi bon Or, aujourd'hui, euh, c'est tu sais, pour ça que moi je ne mets, mets pas la souveraineté au-dessus de l'identité, je mets la souveraineté comme manifestation de l'identité au premier chef. Sinon, bah sinon tu, fais, tu ne fais pas de l'identité, tu fais quelque chose qui porte un nom en français qui s'appelle du folklore. Voilà. Pour moi, les trois grands enjeux. Alors, euh, si je me permets de rebondir, comme disent les mauvais journalistes de France Inter, euh, catégorisons la souveraineté. Est-ce que tu parles d'une souveraineté économique Est-ce que tu parles d'une souveraineté euh, financière Est-ce que tu parles d'une souveraineté culturelle Est-ce que tu parles d'une souveraineté politique Je parle d'une souveraineté de manière globale. Je parle même d'une souveraineté anthropologique. C'est-à-dire d'arriver à recréer des hommes libres. C'est-à-dire des hommes qui revendiquent leur autonomie, qui font face à leur destin. Bon, tu es infiniment mieux placé que moi, tu étudies les rapports interpersonnels pour voir l'effondrement de, de l'ego dans les populations. C'est-à-dire, les, les, je ne dis pas que les gens rêvent d'être des serpillères, mais aujourd'hui, les gens sont chancelants, mous, euh, si tu veux, euh, comment je vais dire ça, sont euh, totalement, tu vois, le, leur personnalité est effacée, tout est négociable, il n'y a pas de dur au fond, Oh, moi c'est peut-être d'avoir été, euh, été élevé dans un, dans un, coin, euh, dans un coin pécor euh, à 127 habitants, ce dont je suis très fier, qui m'a fait peut-être croiser les derniers vrais hommes, alors peut-être que peut-être finalement que j'aurais dû rester dans ma réserve, pour, pour, euh, mais, mais si tu veux, la perte de la liberté collective a, si tu veux, euh, a des conséquences anthropologiques terribles d'un point de vue individuel. Donc tu vois, la souveraineté, c'est quelque chose de global. Si tu veux, tu as le degré maximal d'autonomie, ce qui ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux comme un gamin mal élevé. Le réel te résistera toujours. Mais la souveraineté te permet d'être en face du réel. Sinon, tu es un objet, tu es acté par une autre volonté. C'est ce qu'est la France aujourd'hui. Mais par souveraineté, tu désignes... Bah, je vais utiliser des mots. Tu parles de l'Union européenne ou tu parles d'une souveraineté, d'une soumission idéologique à l'empire dominant culturel qui est américain depuis 50 ans L'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre, si tu veux. L'un va avec l'autre. De toute façon, l'Union européenne, aujourd'hui, l'historiographie est très claire. L'Union européenne sans les Américains, c'est rien. Et d'ailleurs, elle te le prouve tous les jours. Parce que qu'est-ce qu'ils font, là, les eurocrates Je connais bien, donc je peux te le dire. Ils attendent, là, tu vois, si Trump ne perd pas les midterms, pire que ça. Imaginons qu'ils les gagnent. Parce que pour eux, il doit les perdre lourdement. A priori, il ne les perdra pas lourdement. Tu penses que les trois colis piégés vont pas suffire Si tu veux... Moi, moi, si tu veux... Moi, moi j'ai du mal à parler de cette affaire. J'adore Robert De Niro. Quand je vois ce qu'il est, ce ce qu est en train de devenir, ça me fait un peu de peine. Mais... Le, si tu veux, les, les colis piégés, à un moment, faut... Le redneck avec le van blanc, avec la tête de Trump collée sur toutes les fenêtres, au feutre, si ça ne va veux. pas suffire. Non, je ne pense pas pour une raison, déjà pour un chiffre de, que les démocrates ont pris en pleine face. quatre 1 40%, 40 de, ont des, des Noirs qui, qui, ont de, qui ont une opinion positive de Trump, pourquoi Parce qu'il leur a permis de, de recréer des entreprises. Tu vois Et, et l'utilisation le, le, le, le, le, le, ignoble des minorités par le camp démocrate qui a culminé avec les affaires Obama, avec, le, avec le, le, les années Obama, pas de sa faute à lui. Ça a toujours été la, la méthode de domination des Clinton. Toujours. Du temps déjà de, de comme il s'appelait celui qui mettait, euh, qui mettait des tâches un peu partout, là, le... William Clinton, qu'on a, euh, qu a appelé Bill sans. Et tout le monde a appelé Bill comme si c'était euh, le pote de, de, de tout le monde. Le... Si tu veux, ça a toujours été. Cette, cette gauche post-socialiste, cette gauche californienne qui est arrivée en France après avoir été enfantée aux états unis si tu veux, Trump aujourd'hui est en train, les minorités, parce que je pense que tu aurais des choses tout à fait parallèles chez, chez, chez, les, chez les latinos, comme ils sont en train de retrouver de l'emploi, l'homme qui te permet de reprendre justement cette autonomie dans ta vie, tu le remercies. Même si euh, il est bon décoloré, il a une sale gueule, euh, il fait des jeux de mots vaseux. Parce que les démocrates qui t'ont tout promis en tant que latino ou en tant que noir, qui t'ont laissé dans la merde, eux tu leur en veux. Et aujourd'hui c'est ça qui, qui fait que le parti démocrate, est, euh, si tu veux, étouffe. Mais pire que ça, c'est la caisse européenne. Si Trump est réélu à Bruxelles, le, le lendemain il y a des mecs qui sautent par la fenêtre. Hein. Je rappelle qu'il y a eu des meetings de soutien à Hillary Clinton la veille du premier, du, de l'élection américaine euh, au Parlement européen c'est-à-dire des meetings de soutien devant des gens qui ne votent pas aux élections américaines j'ai assisté à des à la, un, un, un ambassadeur américain qui venait de démissionner qui est venu au parlement européen implorer les, les implorer et les, les allemands d'aider à renverser Trump des trucs délirants qui sont totalement accessibles d'ailleurs sur le site du parlement européen en commission des affaires étrangères alors lui c'était commission d'ITSD, sécurité et défense donc si vous voulez le le... aujourd'hui, tout ce qu'on appelle l'élite centriste, l'élite de l'extrême-centre, pour reprendre la très bonne expression d du philosophe Alain Deneau, à l'échelle occidentale, est en train de péter les plombs. Ça se fait sur Trump, là, ça, se fait sur, euh, ça se fait sur le Brésil, ça se fait sur Orban, ça se fait sur Salvini. Le, le camp du bien se demande comment se débarrasser de nous. Tu vois la seule chose, c'est qu'heureusement, c'est là où pour une fois l'absence de souveraineté peut avoir du bon. C'est que. C'est que quand tu habitues des populations à l'absence de souveraineté, tu crées des lâches à échelle industrielle. Ben, L'avantage, c'est que les gens qui nous dominent, aussi cruels soient-ils, sont des lâches. Sinon, ils utiliseraient l'état fort, enfin ils utiliseraient la. ils utiliseraient la violence, ils en rêvent d'ailleurs. La seule chose c'est que.. c'est que tu as vu Macron. Il t'impressionne pas. Ah ouais, je l'ai vu, on était à Sciences Po Ensemble en 2001, donc euh, oui, oui ouais, je l'ai bien, ouais. bien vu. Ouais. Là, tu vois, le, si tu veux, ces gens-là sont pas faits pour, pour, la, pour la brutalité. Ils sont faits pour la cruauté, mais pas pour la brutalité, parce qu'il faut avoir une colonne vertébrale pour tenir une matraque. Une brutalité indirecte Oui, la seule chose qu'ils cherchent, l'exécuteur. Comme dit ton copain Charles Gave, la dette, c'est un impôt payé par tes enfants. Ouais, dans, à moins euh, que ce soit pas ton copain, mais je l'ai vu chez toi en tout oh, cas. Mais, euh, ça me fait très plaisir de le recevoir. Pas, Cercle en fait. Aristote, la chaîne du pierre Yves, les liens seront ci-dessous en description. Je sais que personne ne lit les descriptions, vous avez tort, j'y mets en général, le lien des productions des invités, donc allez-y. Tu, tu vois, le, si, si tu veux, cette, la, la domination culturelle américaine, qui a aurait été une domination politique déguisée, s'incarne dans si tu veux dans l'Union européenne, dans ce que d'ailleurs, c'est quand même des, même des écrits maintenant assez vieux, ce que le... Le grand gaulliste, par exemple Alexandre Sanguinetti, disait dès 1973 dans un ouvrage magique qui s'appelle « J'ai mal à ma peau de gaulliste », l'empire germano-américain. Ce qui, quand tu connais l'histoire du 19e et du 20e siècle, ne surprend personne. L'Allemagne a toujours été le lieutenant de l'Amérique pour l'Europe, dès les années 1880. Elle continue à l'être. Fais attention, là, on va te reprocher ta germanophobie, euh, ne jamais prêter le flanc à sa propre caricature, attention. Euh, bon alors du coup, comme mon invité est intelligent, il a brûlé les questions. Il a fait les deux premières en une. Vous vous, vous dépatouillerez, euh, vous dissocierez les enjeux de, la, de, la, de leur hiérarchisation. Il nous a donné le, les indices. On a bien compris que l'asservissement volontaire à une entité supranationale et l'amollissement de notre euh, ex-ubermensch devenu untermensch euh, étaient ces euh, enjeux premiers. Bon, du coup, on passe à la question 3, comme ça on est d'autant plus efficace qu'on refait la vidéo. Alors, euh, entre les deux, tiens, tu as gagné une question supplémentaire. Euh, tu as mentionné le Parlement européen à plusieurs reprises. Je ne suis pas certain que mes téléspectateurs, qu'on appelle entre nous les, les chatons... Euh, oui, c'est pour, pour faire du YouTube game, t'es obligé de, de faire des conneries comme ça. Euh, ce que Barreco appelle des barbares, il faut se barbariser. Donc c'est ce que mes auditeurs, que j'appelle également euh, les chatons, euh, se demandent. C'est euh, qu'est-ce que tu fous là-bas euh, En gros, euh, c'est un, un, un, un environnement que tu mentionnes régulièrement. En fait, ils ne savent pas euh, Alors, à quel titre tu le mentionnes. Eh bien, c'est très simple. Premièrement, j'ai beaucoup étudié l'Union européenne. Ensuite, bon, là, c'est une aventure pour moi qui se termine. Vu que je vais être... Enfin, je suis d'ailleurs en cours de... De, de licenciement pour un, dans un règlement de compte inter-souverainiste. Euh, voilà, donc, euh, pour une raison qui est simple, c'est qu'un de, euh, de mes amis économistes, qui, monte, qui est proche de mon a été liquidé dans un règlement de compte, disons, qui, qui est le règlement de compte global, global entre le Rassemblement National, Philippot, tous ces gens-là et que j'ai refusé de lâcher un camarade parce que je ne lâche jamais mes camarades, et donc euh, j'ai euh, été, liqui été euh, liquidé, donc pour moi c'est une aventure qui va se terminer, qui est de, en cours euh, de, de tassement juridique. Voilà, donc euh, bientôt bah, je vais tout simplement euh, partager le quotidien de 6 à 8 millions de Français, c'est-à-dire que je vais être chômeur. Et le... Comme Benalla, finalement. Donc, euh, bah, Co comme, comme le brave Alexandre, la seule chose c'est que le, ce autre petit ange parti trop tôt, mais à mon avis il pourra quand même, je pense, se refaire hein, de. Après tout, il est lieutenant-colonel, tu sais, il est monté haut ce jeune homme. Or, la, donc, donc voilà, j'ai été pendant des années au conseil d'un député qui euh, s'appelle Jean-Luc Schaffhauser, euh, qui est un ancien centriste, d'ailleurs même un ancien européiste qui a voulu que je le conseille parce que pour lui je, je pense à la fois à une considération intellectuelle et parce qu'il pensait à raison que je fais partie de ce qu'il y a de plus radical, je prends radical au sens strict, de prendre un problème à sa, à à sa, sa racine, fine, que, euh, je, en termes de, de souverainisme, et à la fin des fins, bah, j'ai fini, par le, fini par, le, par le convaincre, et d'ailleurs de toute façon le réel s'en était chargé, et, euh, et les, voilà, je, pour moi, c'est une aventure qui se termine. Je dois dire que même si j'avais beaucoup étudié ces gens, même si je m'étais préparé à les affronter, ils m'ont surpris. Surpris, premièrement, par leur légèreté. Surpris également par leur malignité profonde. Et, euh, et surpris par l'aspect... Si tu, si tu veux, le, le principal moteur de ma croyance aujourd'hui, c'est l'avenir de ma fille. Mis à part ça, il y a, oui, la cause, la France, tout ça, bien évidemment. Mais euh, l'avenir de ma fille. Et si tu veux, j'ai vu des gens, tu vois, qui, pour te donner une image qui, j'espère, sera assez parlante pour tes chatons. Euh, bien. Le, le, tu vois, c'est des gens qui font pas seulement que danser sur le pont du Titanic, ils essayent de piquer les couverts en argenterie aussi. Tu vois Donc, en même temps. Euh, comme, dirait, euh, comme dirait Manu. Et, euh, et si tu veux, c'est... Tu vois, premièrement, ce sont des gens qui profitent de la décadence civilisationnelle des différentes civilisations européennes. Comme Welbeck l'a très bien dit il y a quelques jours, euh, pour... Ils incarnent le suicide de l'Europe qui passe par la liquidation des nations. Et le pire, c'est que si tu veux, c'est. Pourquoi Pour pouvoir. Euh, tu vois, pour, pour des trucs, certes, c'est pas nouveau, mais des trucs totalement médiocres, c'est-à-dire euh, pouvoir faire du semi-prostitutionnel avec euh, une assistante qui pourrait être leur petite fille qui a jamais plus de 15, 15 cm de tissu sur elle, c'est euh, euh, pouvoir euh, faire un contrat de consulting qui est en réalité du lobbying et de la corruption déguisée. Tu veux dire que ça balance son port à Bruxelles aussi ah non, non, parce que si tu veux, elles sont très contents d'être là, donc elles vont pas balancer, crois-moi. Ah mais c'est rétrospectif, le balance oui, ton tu T'es euh... moins content 15 ans après quand t'as pas eu ce que tu as désiré. Ah, ah bah si tu, veux... oui, mais comme, si tu veux, comme ça fait quand même... Le consentement, c'est einsteinien, de... c'est relatif dans le temps. Ah, là, tout tu tout sais, peux fait. consentir le lundi, puis finalement tu décides ah, le mercredi ça, ça, que t'as pas consenti. Ça serait vachement fun, vu, vu ce que j'ai vu en termes de nombre, ça serait vachement fun qu'elle se réveille tout en même temps dans ans. Mais le... Mais voilà, donc si tu veux, pour moi c'est une aventure qui se termine. Le voilà, point. Je... Je... La seule chose, c'est que je... je peux témoigner du... du fait que il y a une élite de... il y a une, disons, une, élite une élite dégénérée. dégénérée. Voilà. C'est bon qui... quand on connaît son invité parce qu'on lui pique les... Voilà, le... les mots de la bouche. Non mais si tu veux qu'il veut.. C'est pas qu'ils veulent du mal. C'est que le fait qu'ils existent à titre strictement parasitaire, c'est quoi un parasite c'est un être qui vit à tes dépens. Oh. La seule chose, c'est qu'ils sont moins intelligents que le parasite lambda, parce que jamais le parasite ne veut tuer son hôte. Pour une raison, c'est qu'il en dépend. Eux, ça ne les dérangera pas. Ça ne les dérangera pas c'est clair et net je, je me greffe euh, à ta métaphore parce que je ne suis pas le maître du tempo mais enfin, j'ai quand même vaguement l'impression qu'on dépasse euh, je, me greffe à ta méta, je me greffe à ta métaphore pour la euh, conclure et finir sur le délai d'initié je discutais récemment avec quelqu'un dont le nom ne te, te dira rien et qui faisait un parallèle entre l'empire européen et l'empire romain parce que j'habite euh, à Rome et je lui disais que son parallèle en fait était assez euh, pas con mais enfin, il s'arrêtait très très vite parce qu'en réalité il y a trois différences principales c'est que euh, sous l'empire romain L'empereur le, pouvait être destitué de trois façons. On a, on a eu trois exemples historiques d'empereurs qui, de, qui se sont fait destituer. Euh, Caligula par sa garde prétorienne. Donc l'équivalent, ça serait euh, ça serait Benalla et ses potes qui zigouillent Macron dans un backroom. C'est exactement, si tu me pardonnes l'anachronisme, c'est exactement ce qui s'est mmh. passé. Et ça, aujourd'hui, évidemment, personne ne peut le ça, ça ne se produira jamais. Enfin, ce n'est pas concevable. Le, la seconde façon de destituer un empereur considéré comme un tyran, c'est le Sénat c'est que le, le Sénat pouvait le révoquer et la troisième façon c'était le peuple directement euh, autour du Colisée euh, quand, quand quand quand il se faisait construire une grande statue en or ou autre euh, il pouvait se faire zigouiller euh, aujourd'hui euh, c'est cette ce qui ce qui, enfin, ce qui met un terme finalement à ce parallèle que que je trouve très très boiteux c'est qu'aujourd'hui euh, on ne peut pas et ça ne se produira pas on ne destituera pas euh, nos, nos représentants. Et c'est pour moi ce qui mettait le, le, la porte finale à, cette, à ce parallèle. De c'est des trucs qui reviennent depuis quelques années. Tu avais un bouquin là-dessus qui était David Engels qui est sur euh, Rome et, et, et, et l'Union Européenne que, qui était, je reprends ton, ton, ton, ton terme, il, très très boiteux parce que bon, évidemment ça se terminait par il faut faire un empire européen. Vas-y vas Jeannot, le, tu, tu, tu, es face, tu es face à un, à un patient qui est en catatonie, tu vois, qui est immobilisé, qui est en train d'étouffer, etc. Et tu lui dis, euh, bah, tout ce qui te reste à faire, c'est. Tu montes à... sur le ring devant Mayweather à... <rire> à... à... à... couler... ou Khabib. C'est le, mar... le... le marathon, c'est mm. tout ce qui te reste à faire, bravo Non mais, si tu veux, tout ça est ridicule. Et tu as, tu as... Tu as raison, c'est des. des... des... Malheureusement, tu sais, ce genre d'idées foireuses sont la marque de l'effondrement. Gramsci, le disait très bien ça. Entre un monde qui meurt et un monde qui n'arrive pas à naître, naissent les monstres. Ça, c'est les monstres. On va en voir des, des dizaines avant de voir l'aube. Si l'aube y a, ce qui n'est pas dit. Alors, l'aube, on ne sait pas si elle y est, mais hein, la promesse de l'aube, vous savez, c'est un de mes romans préférés. Euh, de Romain Gary, la vie vous fait une promesse à la naissance qu'elle ne, qu ne, voilà, qu ne tiendra jamais, en fait, etc. Euh, même lecture. Euh, donc, dès l'initié, cite-nous une anecdote professionnelle, alors tu l'as déjà à moitié, à moitié fait parce que tu as anticipé mes questions puisque tu les connaissais dès là, euh, une anecdote professionnelle où euh, voilà, la mâchoire t'est tombée, euh, où euh, tu, as, euh, tu, as, tu as vu, tu as profité, tu as été le témoin privilégié de quelque chose qui t'a éclairé et que tu n'oublieras ah, pas. Ah bah, si tu veux, bon, quand tu es dans une commission au Parlement européen, il y a, il y a euh, disons, euh, euh, et ça, bon, c'est totalement. Les ce, auditions sont filmées, donc c'est totalement vérifiable. Donc, habitué, <rire> Il faut le savoir. Tu es habitué à des, à, des, à, des, à des choses un peu, un peu bizarres. Moi, je, un des premiers débats auxquels j'avais assisté, c'était un débat sur le droit des LGBT en zone de combat en Syrie. Bon, j'avais. Euh, alors, les, les assistants, enfin les conseillers n'ont pas le droit de, de parler. J'étais allé voir le gentleman qui avait écrit le le texte à la fin de la séance. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est un homme Excuse-moi. Je... Que... Non, mais moi je, je suis un barbare, en fait. il faut, faut le dire. Je suis un cisgenre, je suis... je suis un je suis un pépinot je suis un plouc du fin fond du perchornet. Donc moi tu as toutes ces subtilités. Si tu commences à mélanger expression de genre, identité de genre, euh, on va bah, bah, mal... <rire> tu vois, l'interview est déjà ah, mal partie, il va mal continuer. Or, le, le, le grand problème... C'est Si tu veux, je suis allé voir le, donc le, le ça qui avait écrit. Je lui ai dit, j'ai jamais été sous la mitraille, mais j'ai quand même beaucoup de copains sous l'uniforme. La copulation, intergenrée, fut-elle intergenrée, sous un canon de 20 mm, on pense à beaucoup de choses, mais pas à ça. On pense à courir déjà. Voilà. Il m'avait fait une réponse extraordinaire. Il m'a dit la discrimination c'est déjà terrible, mais en temps de guerre, c'est pire. Et je dois dire, parce que, si tu veux, c'est là où d'un côté, même si tu ne souhaites pas la, la, la, la guerre, tu te dis, bah finalement, cet homme n'a peut-être pas tout à fait tort, peut-être que l'obus est juste, parce que l'obus est non discriminant. <rire> non mais, si tu veux, tant qu'on est dans le délire, soyons jusqu'au bout. L'obus ne viserait-il pas un peu plus les femmes que les hommes On ne sait pas. Non, là, tu es mauvais esprit. Mais, si tu veux... Je n'ai assisté qu'à des débats de ce type-là. Et parfois, ça tournait... Alors évidemment, avec toujours la même petite pirouette à la fin, pour par exemple qu'on ait de bons droits pour les LGBT en zone de combat en Syrie, ben, il faut donner plus de pouvoir à l'Union, parce que les États membres étant égoïstes, fachos, réactionnaires, oui. euh, phallocrates, ce que tu veux... Le ventre est toujours fécond. Ah bah, ben, toujours fécond, ah ben, si tu veux. Ben, ben, euh, ben, la bâtiment, n'est jamais loin. Mm. Hein, les, les heures les moins éclairées, etc. etc. Le... Euh, il faut donner plus de pouvoir à l'UE. Ça, l'avantage, c'est que c'était la rétournée habituelle. La, la clé qui ouvre toutes les serrures. Voilà, tout à fait. Et, et parfois, ça tournait à la tragédie. Je me rappelle d'une ministre de l'Intérieur de Centrafrique qui était humiliée, qui a ravalé ses larmes parce que, entre guillemets, fait comprendre que son pays n'avait pas atteint un stade de civilisation assez avancé pour avoir une Gay Pride, donc il était en, relégué en National 3. Et. Euh, et si tu veux, c'est un balte qui avait fait ça, donc d'Estonien, l'Estonien, j'en sais rien, j'étais allé voir, le là encore, le, le, de ça qui avait écrit, et je lui dis dit, mais... Tu vois ce que c'est l'Afrique Tu imagines, pride à, à Bangui, enfin, dans le centre-Afrique, c'est détruit au tiers, donc ils ont autre chose à foutre, ou à Bidjan, premièrement, tu vas faire tuer tous ceux qui y participeront, déjà, et deuxièmement, si mes souvenirs sont bons, euh, c'est dans tes pays de merde que l'Union Européenne a payé des statuts à la waffen C'est dans tes pays de merde que les, que les 20% de Russophones ont, les, ont des lois discriminantes qui sont l'équivalent du statut des Juifs de Vichy. Avec la bénédiction de l'Union Européenne, parce que contre les Russes, t'as tous les droits. Hein. Donc. Euh... Et là, le, le, le gentleman a dit oui, mais quand même, c'est un signe extérieur de démocratie. Je vais dire ah Donc. Là, je, je me permets, vu que tu, tu, tu, tu, tu m'offres ce, ce, ce, cet entretien, je t'en remercie, de dire à nos amis nord-coréens, à nos amis euh, zimbabwéens, euh, à nos amis turkmènes et à nos amis islamistes euh, United Colors, faites des gay pride. L'Union Européenne vous pardonnera tout. Tu vois, le, la seule chose, c'est que même dans les colonies que l'Union Européenne a créées, parfois ça s'est mal passé. Par exemple, en Géorgie, c'est le Parlement Européen qui a organisé la, la, la, la, le défilé, contre quoi je n'ai rien, mais si tu veux, tu vas brusquer les populations comme ça, un, c'est malhonnête, et deux, les, les pauvres gens dont tu dis que tu vas aider, aider leurs droits, en réalité, tu leur mets une cible sur le ventre. typique la Géorgie, occupé par l'Union Européenne, c'est des députés européens qui sont allés faire le cortège, et quand est-ce qu'ils ont mis le cortège Juste à la fin de la messe du dimanche, dans un pays comme la Géorgie, donc ils étaient 500. Eh bien les curés ont ramené leurs fidèles, 50 000 fidèles, et le match a été court mais intense, tu vois ce que je veux dire Et la fin c'est l'armée qui a exfiltré les braves gens du Parlement européen, laissant le peu, le, les pauvres géorgiens, qui eux voulaient manifester pour leurs droits, mais ne se rendaient pas compte qu'ils étaient les jouets du PE, eux, ils ont été face au leur. À 1 contre 10. Ça a été d'un charlisme tout à fait relatif. Bon, et bien sur cette punchline, il est l'heure de clore l'interview. Je te laisse pluguer ton cercle de conférence, et/ou ta chaîne, tes profils sur les réseaux sociaux et asociaux. Euh, Vas-y, plug-toi euh, à ta guise. C'est cerclearistote.com, euh, la chaîne YouTube euh, Aristote et euh, on est trouvable également par, euh, par page euh, Facebook, sur, euh, sur VK, sur LinkedIn, etc. Je crois que tu as également un Tipeee. Également. Le, le pour, euh, disons pour, euh, on a également un Tipeee pour essayer de, de pouvoir... Euh, subventionner une partie de, particulièrement l'approche des élections européennes, une partie de nos conférences, disons, de, de, de plus grande ampleur, vu qu'on on va utiliser, enfin, le cercle Aristote va utiliser euh, ses moyens pour avoir euh, des débats face à une élection qui servira à rien. Bon, tu sais comment je sais que tu as un tipi ah, je, je crois que tu l'as... Comment dire, comparé à celui, euh, celui d'une jeune femme, malheureusement, dont je n'ai pas les attraits, et résultat, l'écart de somme, c'est Elle gagne trois fois plus que toi. Ouais. Donc on en déduit qu'elle ouais. est forcément trois, trois, trois fois, fois plus que l'association. Le, que le, ou que quatre. Que, le, trois et demi ou quatre, énorme, quelque chose peu. comme ça. Donc ouais, tu, ouais. Es trois et demi, tu es trois fois et demi moins euh, pertinent, évidemment, euh, moins cultivé et moins intéressant. Ah, c'est bah logique. Ah, ah, ah c logique. On, c logique. On, ne, on ne discute pas les on chiffres. On ah les non, c'est une règle non, de 3, c'est des maths, on ne discute pas. Merci Pierre-Yves d'avoir accepté ce, ce bis. Euh, je ne sais pas quand nous nous retrouverons ni où, mais euh, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Et voilà, c'est terminé pour Pierre-Yves, vous me retrouverez dans quelques, je ne sais pas exactement quand, mais vous me retrouverez sur sa chaîne, car nous avons fait des vidéos croisées, donc vous retrouverez une présentation de moi qui vous surprendra, parce que j'aurai un ton relativement inédit sur sa chaîne, les liens pour le soutenir et pour consulter sa chaîne se figurent ci-dessous. Et juste avant de finir, euh, bon, j'espère que vous avez profité de, de ces 45 minutes pour laisser un pouce rétribuant la vidéo, mais je voulais attirer votre attention sur le choix des vidéos de fin. Oui, quand je mets la petite musique de Cowboy Bebop sur l'écran noir, vous voyez des liens euh, vidéo s'afficher, qui, qui sont d'autres vidéos de la chaîne. Euh, beaucoup ignorent, ou pensent que c'est aléatoire, ou ignorent que c'est un choix personnel. Quand je vous mets les liens à la fin, c'est ma volonté, ma proposition personnelle de ce qui me semble être le plus cohérent avec le sujet de cette vidéo. Partons du principe que si vous l'avez visionné jusqu'au bout, c'est que le thème vous en a intéressé. Donc si vous êtes encore avec nous maintenant, alors statistiquement vous êtes environ 40, entre 40 et 50% à atteindre à la fin des vidéos. C'est la moyenne YouTube standard. Donc si vous faites partie des 40 à 50% qui sont encore avec moi et qui entendent ces mots... Ne, ne, ne, ne dédaignez pas les liens vidéo qui accompagnent la musique de, de générique. C'est Bibi, hein, pas Bibi Macron, Bibi Stéphane-Edouard qui les a choisis, et je vous les conseille personnellement. Donc cliquez dessus, ayez cette curiosité, et vous verrez que vous ferez comme ça des, des cercles en involution au sein de la chaîne vers des sujets qui sont toujours plus pertinents pour vous. Quand la politique n'est pas une affaire de vie et de mort, c'est une affaire de merde. C'est vrai. Le problème, c'est que parfois, il faut prendre un gâteau de merde tous les jours. Et à titre personnel, c'est ce que je fais.